Eh bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien, je suis Loïc et comment tu vas bien Julien Je suis prêt à travailler Très bien, alors vas-y Ready to work <rire> euh, Alors jusqu'ici on a travaillé avec euh, des tableaux, donc euh, euh, contenant des cases. Ces tableaux, on les appelle les tableaux à une dimension mais on a la possibilité aussi de créer des tableaux à plusieurs dimensions. Donc un tableau à deux dimensions étant un tableau contenant des lignes et des colonnes, un tableau à trois dimensions on peut le représenter sous le forme d'un cube, euh, quatre dimensions, bah, peut-être plusieurs cubes successifs, et puis euh, cinq dimensions on ne le fait pas parce que ça fait trop mal à la tête. Ouais. <rire> Euh, alors pour déclarer ce genre de tableau euh, à plusieurs dimensions, qu'on appelle aussi des tableaux multidimensionnels, bah, la syntaxe est très proche de celle des tableaux à une dimension qu'on a vu précédemment. Il faut d'abord donner le type de données. Alors attention, ce type de données sera le même pour toutes les cases du tableau, quel que soit le nombre de dimensions. C'est comme pour un tableau à une dimension, on ne peut stocker des données que d'un seul et unique type dans un tableau, ça sera la même chose pour des tableaux multidimensionnels. Donc le type de données, parmi entiers, réel, chaîne, booléen, suivi du nom du tableau qui a les mêmes contraintes qu'un nom de variable, et enfin la taille de la première dimension entre crochets, suivi de entre crochets à nouveau la taille de la seconde dimension, suivi de entrecrocher la taille de la troisième dimension, etc. etc. jusqu'à la nème dimension si vous avez un tableau à n dimensions. Évidemment, à la fin de tout ça, un petit point-virgule puisqu'il s'agit d'une instruction de déclaration. Donc ici, nous, dans nos exemples, on ne prendra que des tableaux à deux dimensions, mais euh, bon, c'est très facilement généralisable à n dimensions. Donc euh, dans ce premier exemple que nous avons ici, nous avons un tableau à deux dimensions et nous avons une première dimension qui est de taille 4 et une seconde dimension qui est de taille 6. Ouais. Alors on peut représenter ce tableau de, la, de deux manières différentes. Soit on décide que c'est un tableau qui a 4 lignes et 6 colonnes, mais on peut également juste le faire pivoter de 90 degrés et dire que c'est un tableau de 6 lignes et de 4 colonnes. En fait, dans tous les cas, on aura un tableau de 4 fois 6 cases. Donc on aura le même nombre de cases. La représentation, c'est juste celle que vous choisissez. Alors on vous propose, nous, de garder cette convention qu'on a mise dans cet exemple, c'est-à-dire de dire que la première dimension, c'est le nombre de lignes, et puis la deuxième dimension, c'est le nombre de colonnes. Et euh, si vous êtes d'accord, on va faire ça dans tous nos exemples derrière. Et de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est une vidéo, donc euh, on va quand même faire ça. Voilà, on pourrait refaire une autre vidéo où on l'explique avec l'inverse. Ou pas. Dites si vous êtes d'accord ou pas, on prendra en compte ou pas. <rire> voilà. euh... Ok, donc une fois qu'on a déclaré notre tableau, on va souhaiter traiter le tableau, donc accéder au contenu de la case pour connaître le, le contenu ou pour modifier le contenu. Donc pour ça, c'est comme pour le tableau à une dimension, la syntaxe, c'est j'écris le nom du tableau avec entre crochets les coordonnées de la case qui m'intéresse. Alors attention, les coordonnées, ce sont des indices. Et donc, quel que soit le nombre de dimensions, ben, l'indice commence toujours à partir de 0 jusqu'au nombre de cases de la dimension, moins 1. Ouais. Alors ici, dans notre exemple, si on souhaite afficher, par exemple, le contenu de la case qui est située à la deuxième ligne de notre tableau et à la quatrième colonne de notre tableau, donc la case qui contient la valeur 42, eh bien, on va écrire l'instruction suivante. On va mettre le terme « écrire » puisqu'on veut faire un affichage suivi d'entre parenthèses du nom du tableau. Donc ici, il s'appelle « matrice » dans notre exemple. Entrecrocher le numéro de l'indice pour ma première dimension, donc pour mon nombre de lignes. Donc ici, je veux faire figurer une valeur qui est dans la troisième ligne qui a donc pour indice 2. Donc indice numéro 2 pour la ligne. Et puis ma valeur est située dans la quatrième colonne, de colonne de cette deuxième ligne. Donc je vais faire figurer l'indice 4, puisque c'est bien l'indice pour la cinquième colonne de ma deuxième ligne. Donc matrice entre-crochets 2, entre-crochets 4. Fermer la parenthèse point virgule me permet d'afficher le contenu de la case qui contient ici dans notre exemple la valeur 42 à l'écran, qui est située à la ligne d'indice 2, colonne d'indice 4. Ouais. alors ensuite on a une autre instruction qui est une instruction d'affectation. Donc cette fois-ci on va partir de l'autre sens, le lit est parti du tableau pour montrer comment on l'écrivait en algorithmique. Pour le deuxième exemple, on va faire l'inverse, on va prendre l'algo. On a écrit que la case d'indice 0,5 recevait la valeur 73, donc ça, comment ça se traduit dans le tableau bah, La case d'indice, l'ordre important, c'est 0,5, étant donné qu'on a représenté le tableau dans la manière où on l'a affiché. Hein. On a décidé que la première dimension c'était les lignes et la seconde dimension c'était les colonnes c'est-à-dire que 0, c'est le numéro de ligne, donc ça sera la première ligne, 5, c'est le numéro de la colonne, donc la sixième colonne, et donc on va affecter la valeur 73 à la, au contenu de la case euh, qui est située ligne 1, colonne 6. Là ici, euh, autant dans les exemples précédents, si on, on fait une confusion entre euh, l'ordre des indices, ce pas euh, critique, autant ici ça va devenir critique, parce que si on a mis 5, 0, au de 0, 5, on faisait référence à une case qui n'existe pas dans le tableau. Bah en effet, hein, la, la dimension 5, si on la met en première, si on regarde par rapport à la déclaration de tableau, on a vu qu'on avait 4 cases, donc numérotées 0, 1, 2, 3, bah la dimension 5, euh, n'existe pas. Et euh, si on écrit ça dans un programme, euh, bah on va avoir des messages d'erreur du type euh, vous, vous souhaitez accéder à une case qui n'existe pas. Voilà. Euh, alors, évidemment, on peut généraliser euh, de manière assez simple le parcours d'un tableau, puisqu'on peut passer facilement par toutes les cases d'un tableau, et ça va euh, globalement se présenter de la même manière que pour les tableaux à une dimension. On va utiliser tout simplement le même outil, à savoir les boucles. Alors ici, comme on a plusieurs dimensions, il va falloir, pour chaque dimension de notre tableau, utiliser une boucle, et on va avoir autant de boucles imbriquées qu'il y a de dimensions dans notre tableau. Et ici, dans notre exemple, puisqu'on travaille avec des tableaux à deux dimensions, on va avoir deux, deux, deux boucles imbriquées. Ouais, dans cet exemple, on déclare donc deux compteurs, on a décidé de les appeler L et C, L pour les lignes et C pour les colonnes. Euh, et donc on va avoir ici une première boucle, alors on peut choisir de parcourir d'abord les lignes puis les colonnes, ici on a décidé de commencer par les lignes, donc on a un premier compteur L qui va de 0 jusqu'au nombre de lignes moins 1, et on va rentrer dans la première boucle, et dans cette première boucle, on a écrit une deuxième boucle, où on va avoir notre compteur C pour les colonnes qui va aller de 0 à nombre de colonnes moins 1. C'est par euh, ce système qu'on va avoir toutes les valeurs possibles de L et de C euh, euh, qui vont être générées. Pour la ligne 0, on va avoir toutes les colonnes possibles. Pour la ligne 1, on va avoir toutes les colonnes possibles. Ligne 2, toutes les colonnes possibles. Et on va passer ici par toutes les cases. Ensuite, si on veut réaliser un traitement sur donc, toutes nos cases, et bien, au sein de la deuxième boucle, on va écrire le nom du tableau entre crochets, euh, numéro ligne entre crochets, numéro de colonne. Et euh, bah, cette case, on peut lui affecter une valeur. Euh, l'utiliser dans un calcul ou faire ce qu'on veut mais en tout cas c'est une opération qu'on va faire sur toutes les cases du tableau mmh. alors dans notre syntaxe générale qu'on vous présente ici on a euh, choisi de parcourir d'abord les lignes puis à l'intérieur du parcours des lignes de parcourir les colonnes mais il faut bien comprendre qu'on peut tout à fait renverser ces deux boucles imbriquées parcourir d'abord les colonnes puis à l'intérieur du parcours des colonnes parcourir les lignes et on aura de toute façon au final le même résultat c'est juste qu'on va parcourir le tableau différemment on va le parcourir si on garde la syntaxe qui est ici à l'écran, on va le parcourir ligne après ligne, comme, comme disait Julien. Je prends une ligne et je parcours toutes les colonnes dedans, donc c'est comme si je faisais un parcours ligne après ligne. Si j'inverse les deux boucles, je vais tout simplement faire un parcours colonne après colonne. Mais au final, on parcourt tout le tableau, c'est quand même ça qui nous intéresse. Alors on va prendre ici un exemple un peu ouais. plus global pour vous montrer tout ça. Donc on a un exemple ici avec un tableau de dimension 8 par 7, et on va souhaiter affecter une valeur à chacune des cases du tableau. Donc pour ça, on va avoir deux boucles indiquées pour passer par toutes les cases et affecter des valeurs. Donc on va faire ensemble la trace de cet algorithme. Donc on a euh, la ligne qui est initialisée à 0, donc c'est l'entrée dans la première boucle. On arrive sur la deuxième boucle où la colonne est également initialisée à 0, Et on arrive à notre première instruction qui est euh, matrice donc, euh, en coordonnées LC, donc 0, 0. Donc la, la case d'indice 0, 0, ce qui signifie la case qui est ligne 1, colonne 1, reçoit le produit de L par C. Donc L vaut 0, C vaut 0, le produit de 0 par 0 ça donne 0. On va donc inscrire la valeur 0 dans la première case en haut à gauche du tableau. Puis donc on est là on est situé dans la deuxième boucle. Dans la deuxième boucle, C est incrémenté donc on prend la valeur 1 et on réalise à nouveau la même instruction avec la case d'indice 0, 1. Donc on est juste à droite de la première case à laquelle on va affecter le produit de 0 par 1 qui donne toujours 0. Donc on va avoir un deuxième 0 qui va venir à côté. Puis colonne passe à 3 et on remplit la troisième case avec le produit de 0 par 3. Donc c'est toujours 0. Et ainsi de suite pour toutes les colonnes. Donc, pour toute la première ligne, donc la ligne d'indice 0, on va placer euh, bah des zéros successifs, hein. c'est 0 x 0, ici 0 x 1, x 2 x 3, jusque 0 fois euh, nombre de colonnes, euh, moins 1 pour, pour la dernière case. Ouais. Et une fois arrivé à cette dernière case, donc notre numéro de colonne va prendre ici dans notre exemple la valeur 7. 7 n'étant plus inférieur strictement à 7, on ne va pas rentrer à l'intérieur de la boucle imbriquée, là où on fait l'opération du calcul, la matrice LC reçoit le produit des deux. Donc on va terminer la boucle, on va passer à l'accolade fermante suivante, on va remonter sur la première boucle, hein, c'est notre système de boucle imbriquée qu'on a vu sur le cours sur les boucles imbriquées, justement. Elle va prendre L plus 1, donc elle prend la valeur 1, et puis elle est bien inférieur à 8, puisque 1 est inférieur à 8, donc je vais rentrer dans la boucle à nouveau, et dans la boucle je fais quoi bah Je réinitialise mon compteur C à 0, donc C revient à 0, 0 est bien inférieur à 7, je rentre dans la boucle, et je fais quoi Je fais matrice LC. 1 l qui vaut 1, C qui vaut zéro, donc c 1, 0, donc c'est matrice 1-0, c'est-à-dire la case qui est située sur la deuxième ligne de mon tableau dans la première colonne. Et dans cette case, je vais faire quoi Je vais stocker le produit de L fois C. L vaut 1, C vaut 0, donc 1 fois 0, ça fait toujours 0, que je mets dans cette case qui est là, c'est-à-dire la case de la première, dans la première colonne, deuxième ligne. J'arrive à la colla je remonte, c prend c plus 1, donc je passe à la colonne d'indice 1, et je fais quoi Je fais une matrice de LC, puisque 1 est bien inférieur à 8, donc matrice de 1,1 1 reçoit le produit de L fois C, L vaut 1, C vaut 1, 1 fois 1, ça donne 1 que je stocke, donc dans la case qui est située deuxième ligne, deuxième colonne, la case d'indice 1,1. Et puis je passe à la case suivante, dans laquelle je vais mettre 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, etc. etc. Évidemment, arrivé à la fin de cette ligne, eh bien, on va tout simplement passer à la ligne suivante. On va réinitialiser le compteur des colonnes à 0, on va passer à la ligne d'indice 2, et puis on va recommencer en faisant à chaque fois le calcul. Et vous avez compris, ici, ce qui se passe, c'est qu'on construit en fait tout simplement une table de multiplication avec, comme entrée, les numéros des indices de nos lignes et de nos colonnes. Ouais, donc là, ici, on a choisi arbitrairement de parcourir ligne puis colonne, donc on a un remplissage qui est horizontal. Si on avait... Est commencer par les colonnes puis les lignes, on aurait eu un remplissage vertical. Mais euh, ce qu'il y a à retenir, c'est que euh, voilà, si on veut réaliser une opération sur toutes les cases, on va avoir euh, un nombre de boucles imbriquées qui est égal à la dimension. Donc, euh, ici, euh, on avait vu dans des présentations vidéo que sur une dimension on avait une boucle. Ici sur deux dimensions, on a deux boucles. Bon, euh, voilà, vous pouvez généraliser. Je vous laisse deviner combien de boucles imbriquées on utilise pour trois dimensions. Bon, ça sera 3, quoi. Ouais. <rire> <rire> euh, voilà pour cette vidéo sur les tableaux multidimensionnels et comment on parcourt ces tableaux avec des boucles imbriquées. On vous remercie de nous avoir suivis. Alors, vous l'avez compris, pour ces tableaux, il faut bien maîtriser les boucles. Donc, éventuellement, revoyez la partie de cours sur les boucles, boucles imbriquées pour bien maîtriser le parcours des tableaux. Mais, a priori, il n'y a vraiment pas grand-chose de nouveau. Si vous avez compris ce qu'est un tableau, ce qu'est une boucle, vous pouvez faire des tableaux multidimensionnels sans problème. À bientôt Zog